Dans Make a Dream, nous devons apprendre au robot à rêver, en gagnant le plus de points. Chaque manche représente une journée, soit trois périodes. Lors de son tour, le joueur prend l'un de ses assistants et le place à l'usine ou dans son atelier. L'usine permet de récupérer des ressources et l'atelier de les dépenser pour construire des machines. À la fin de chaque période, les machines qui ont des assistants avancent sur le tapis. Lorsqu'une machine arrive au bout, elle est terminée et le joueur bénéficie de son effet.